Tout le monde est bienvenue pour cette réacte du chapitre 1061 de One Piece Du coup c'est parti, on perd pas de temps Donc, Perso je lis sur Manga Plus Et puis euh, d'ailleurs la dernière euh, réacte et la dernière review du 1060 J'ai pas pu les faire puisqu'il y avait eu un problème de son Mais bon c'est pas grave, au moins maintenant on est là et c'est parti L'île futuriste d'Egghead. Head Ah on voit Sanji et ses frères avec César Ok Bon vas-y c'est parti du coup Donc dans le dernier chapitre c'était incroyable mais... Et bon dommage <coughs> C'est qui cette fille Elle a surgi des flots. Ah ouais, du coup, euh, Bonnie. J ai, j ai, je ne sais plus comment on dit. Attends, c'est le Luffy là qui est parti pour la sauver Ah ouais et Du coup, elle est en train de, de se noyer là. Qui êtes-vous J'ai bien cru que mon heure était. Attendez, et le monstre De quoi Il est toujours là, en dessous de nous. Il y a quoi en dessous d'eux Regardez en bas. Ouf, elle est toujours vivante. Par contre. Où est... Mais attends, mais de... de quoi il parle là Il parle de Bonnie ou alors de quelque chose d'autre Attends. Ok. Ok, ça y est, je capte. Toujours, <coughs> mais par contre, où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'ils vont comme ça C'est Guignol. La gamine est en train de crier quelque chose. Elle nous dit de regarder en bas. Il y a quoi en. Wesh Il un requin géant, il y a un mégalodon Il y a un truc sous l'eau J'ai peur, fuyons Wesh il va... Mais attends, mais déjà, le, le Sony, il est énorme. Il fait à peu près la taille de... Non. Non, non, non. Big Mom, fait la taille du Mary. Mais pas... Euh... Le Sony, il est plus grand que Big Mom. Mais... Mais on se dit que... Ah ouais, il est géant, le... La créature, elle est géante. <rire> là, il perd de, de tout son flot tout son charisme. Il a tout perdu, le requin, là, quand il est sorti. Ah, ouais wow. C'est quoi, ce machin, un requin Non seulement, il est énorme, mais il est en métal en plus. Ah bon Attends. Ah, mais c'est écrit un truc en... dessus en plus. UNK. Peut-être que c'est une arme de. de la marine, un truc comme ça. Hein Je sais pas. Accrochez-vous. La mer. l'atterrissage. Quoi, mais pourquoi c'est écrit l'amérissage Bon, du coup, l'atterrissage va être violent. Alors. Mon sang, le fille et Chopper sont tombés à l'eau. Il manquait plus que ça. Oh non. Oh non, les deux culs en fruit du démon, ils sont tombés à l'eau. Je te confie le gouvernail, Francky rejoins avec le bateau. Ah, mais oh, du coup, Jimmy pourra les sauver, vu que c'est un homme poisson. Pour lui, il n'y a aucune difficulté à... Wouah, attends. Ship bottom. Ah, en gros, il, il fait... Ouais, c'est le truc pour que il a... le Sony, il aille grave vite. Ok. Je pensais qu'il allait mettre un coup de burst, mais... Ok. <coughs> Screw. Ah, mais il a envoyé un missile vers eux. Mais c'est pas un requin, ça, frérot. C'est un... C'est une arme militaire, c'est... Wesh... Wa wow. Qu'est-ce qui se passe On est mal ce bateau chavire. Mais wesh mais Robin d'amour, mon ami chéri. En plus lui il a le pas de lune mais je crois que ça il va se fatiguer quand même. Il peut pas le faire indéfiniment. Le Fit Chopper, je suis là, tout va bien. Non, un petit chien, c'était quoi cette explosion Tenez bon vous trois, on remonte à l'air libre. Quoi Il y a qui d'autre Il y a qui d'autre là, j'ai pas compris. Non, non chien, c'était quoi cette explosion OK. <cười> le Fit Chopper mais je vois pas, c'est qui l'autre C'est Sanji Non. Ah, mais c'est Bonnie, je suis bête. Mais oui, c'est Bonnie aussi. Ben ouais, j'en suis un imbécile. Alors. Wow, wow le courant est d'une puissance phénoménale. Le navire doit être impossible à manœuvrer. Wesh, mais, mais c'est une arme militaire. Oh, la double page. <coughs> Cette chose nous bombarde. Nous devons nous réfugier sous l'eau, inspirer profondément. Ils sont en train d'expirer, euh, carrément, parce que depuis tout à l'heure, ils sont... Ils sont dans l'eau. Le courant est trop rapide, pas moyen de regagner la surface. Oh, ils sont en train de couler. Ah ouais, le bateau, il coule. Et du coup, il est content. Oh, c'est Francky Franky sous-marin Non. Oh, wow, la patate de fou malade Il lui a mis une... Oh Francky sous-marin. On voit, Zoro qui... Ok, il retire sa, il retire sa respiration. qui ouais. Wow Usop. Oh, Usopp il fait la même tête que quand, euh, quand il y avait le, le géant, la voyage de Flamingo, même avec euh, la petite fille qui transforme les gens en jouets. Même euh, le géant il l'a tenu comme ça, là mais il fait la même tête. Sur une île voisine, dans la base G, G14, de quartier général de la marine, c'est l'heure de vos médicaments, courage les enfants, Tachigui. Ah, les enfants de Punkazard Waouh, <coughs> wow, ça faisait longtemps ça Attends, mais c'est vrai, Smoker et Tachigi, on les a pas vus depuis peu Wow! Avec les enfants, là des, qui, Avec les expériences de géantification de César. Du coup, ils sont génétiquement modifiés. C'est bien parce que c'est toi qui le demandes, notre Tashigi adoré. Ah, ils, ils aiment bien Tachigi. Ben, alors, c'est dégueu. Je pense que j'ai mal rapetissé. Ah, ils prennent des médicaments pour... Euh... Oh, ok, pour rétrécir. Oui, tu es méconnaissable, Mocha tu peux te parler une minute, Tachigi C'est qui qui veut lui parler Attends, je vais essayer de reconnaître de dos. Ben, je sais pas. Ouais, on la connaît pas. Euh, ce sale gosse d'Hermep commence à me taper sur les nerfs. Tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît Donc, vice-amiral Doll, chef de la base G14 du quartier général de la marine. <rire> ok, ok. Euh, hélas, je crains que ce soit peine perdue. Son grand ami a été enlevé et on ignore s'il est toujours vivant. Ah ouais, parce que Kobe du coup, il s'est fait kidnapper par barbe noire. Bah oui. Oh non, frérot. Moi-même, je m'inquiète beaucoup pour le colonel Kobe Ah ouais. Mais du coup, on voit que Kobe il a vraiment réussi à se faire une place dans la marine. Hein. Maintenant, c'est pas n'importe qui. Pitié, faites quelque chose, il est camarade après tout. Ibarri. C'est qui Ibarri Lieutenant, Comod... lieutenant, colonel, membre du SWORD. Ok, donc j'imagine que c'est la troupe de garde moi, aussi, je vous en supplie, le colonel Kobe a tant fait pour moi. Allons ensemble sur l'île des pirates, prince, s'il te plaît. Prince L'île des pirates, mais vous êtes dingue. C'est le repère de l'empereur Barbe Noire. Il suffit d'y mettre un pied pour, vous, pour voir défiler un véritable SM de pirates enragés. Wow. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ruche. Ah, c'est ça le sens Ok, la ruche, en mode. Il, un, ils se réunissent tous là-bas, les, les pirates. Enfin, les, les pirates les plus dangereux. Prince glace sous-amiral. Oh. C'est quoi en vrai le plus haut entre vice-amiral et sous-amiral Je me pose la question. Sous-amiral, au quartier général de la marine, membre du SWORD aussi. Ok. Mais il est toute proche. On pourrait emmener des Séraphins avec nous. C'est quoi des Séraphins Attends. Attendez, vite fait, je regarde c'est quoi. Ok, je viens de voir, en fait, c'est les... Euh... C'est l'espèce de nouveau pacifista là du SSG. C'est les membres du SSG, les Séraphins. Ok, ok. Vous plaisantez. Allons, ressaisissez-vous. Je vous rappelle qu'on a également perdu le contact avec Drake. Drake Ah Drake, c'est passé quoi déjà avec Drake J'ai oublié. Parce qu'après Wano, ah j'ai oublié ce qu'il est passé où Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. On ne peut rien faire pour le moment, alors soyez raisonnable. Oh y a Bonnie, du côté de Luffy. Tu me reconnais pas Alors qu'on en fait tous les deux parties de ce qu'ils appellent la génération terrible, j'y étais sur l'archipel la, des sabots. Comment ils le disent, eux, dans les scans Saboudi, ok. Parce que dans l'animé c'est Saboudi. Il y a deux ans. Ah, alors toi aussi, t'es terrible. <rire> Mon nom est Bonnie. Garde bien à l'esprit que nous sommes ennemis. Ouais. Mais pourquoi elle est... elle est à poil Pourquoi faire Même si je vous remercie de m'avoir sauvé de rien, boggy. <rire> ah, c'est froid. Ah ouais, ce type, est, ce type est vraiment un empereur Ah forcément quand on voit le film on a du mal à croire que c'est un empereur hein. Enfin pas vraiment mais, mais dans, dans la mentalité c'est plus un mec qui, qui fait ce qu'il aime C'est quoi ce fameux avis de recherche J'ai cru que, cheveux, que tes cheveux avaient blanchi Les journaux en ont beaucoup parlé tu sais Ah oui avec le Gear 5 <coughs> Ah oui c'est l'apparence que, que je prends quand je deviens libre ah ouais Mais oui, mais en fait, c'est quoi Vous savez pourquoi Parce que quand, quand c'est ça, il est en mode cartoon, ça veut dire qu'il est libre, il n'est plus soumis à la gravité, comme tout le monde. Il n'est plus soumis à, à la à, à 3D, parce que tu vois, il y a trois... logiquement, c'est en 3 dimensions, mais du coup, dans les cartoons, ça joue un peu avec les dimensions. Par exemple, avec l'angle de vue, les per perspectives et tout. Du coup, il n'est plus soumis à ça, et il est libre. Donc, je pense que personne n'est plus libre que Luffy en, en Gear 5, hein. Je ne suis pas sûr de comprendre. Et vos camarades, que leur est-il arrivé Ils ont sûrement trouvé un moyen de s'en sortir. <rire> N'empêche, je n'en reviens pas que Jim Bay, le paladin des mers, t'est rejoint. Ah oui, il avait à ce point-là une réputation de... De mec euh, fort. Et toi alors Que sont devenus ton, ton navire et ton équipage Je suis venu seul quand mon navire a été dévoré par ce monstre d'acier. Ah, elle aussi, elle s'est fait attaquer par ce monstre. D'ailleurs, je commence à avoir la dalle moi aussi. Déjà, elle est sauvée par les gens et elle leur dit euh, Faites-moi bouffer. Malade ou quoi Pareil, cherchons un restaurant. Tu as de l'argent, Luffy Bandignard, il n'y a pas de restaurant ici Nous sommes sur l'île du gouvernement. Euh, quoi Mais ils font quoi sur l'île du gouvernement Laissez-moi vous expliquer. Cette île a pour nom Egghead. Elle est réputée pour avoir 500 ans d'avance sur son temps et habite le laboratoire du docteur V. Ah, mais c'est où il était, Frankie, pendant l'ellipse L'île glaciale, là Mais oui Même en plus, c'est la première fois qu'on a entendu Kaido à ce moment-là, je crois. Enfin, parler de Kaido. Vegapunk, mais je le connais, ce nom-là. Il se trouve que j'ai à lui parler. Quoi Mais Vegapunk... Ah, mais c'est vrai, il est encore... Parce que dans ma tête, il était mort. Mais non, Vegapunk, il est toujours vivant. Je suis en fou, moi. Mais c'est parce que c'est son ancien laboratoire. Ah ouais, du coup, Francky, mais... Oh, il est énorme. Tu... Ah ouais... Non, je pense cette cette case, elle a un double sens magnifique. Ça montre à la fois que Franky, c'est celui qui a qui a sauvé l'équipage. Là, actuellement, il tient le Sunny sur ses, sur ses mains, tu vois. Il tire l'équipage sur ses mains et à la fois ça nous montre à quel point son armure elle est géante par rapport au Sony. Elle est, elle est immense. Moi, je pensais que c'était un peu plus gros que le l'armure du, du général Franky là, Franky Shogun. Mais ça, waouh! Attends, c'est qui qui est choqué là ah, ah. Mais c'est pas. Me dis pas que Frankie, il est choqué de lui-même. C'est qui avec les cheveux comme ça Ah ouais Un robot géant Il y a Robin, elle est. Ah ouais Robin, Zoro une Nami. Ils sont encore sous pression. Et oh, il y a Caribou derrière J'avais pas vu Il y a Caribou derrière Wouah <rire> Ça va pas Pourquoi encore échoué est-il impossible de contrôler les désirs d'être vivants Est-il impossible de contrôler les désirs des êtres vivants Il y a quelqu'un à l'intérieur. Attends, mais. Mais c'est quoi, j'ai pas compris. Donc en fait, Francky, même lui, il est émerveillé, mais c'était même pas lui qui était dedans. Ah mais ça se trouve, c'est même pas lui qui a appelé ce truc. Ça se trouve, c'est même pas Francky depuis le début. Voilà qui est ennuyeux. J'ignore qui tu es, mais merci de nous avoir. Mais c'était même pas Francky Ah ok donc je me suis trompé, c'était l'armure de... Et vous savez, ça me fait penser à quoi La première armure d'Iron Man. Vous voyez Quand il était euh, enfermé euh, dans, dans l'espèce de grotte là. La première armure qu'il a fait. Bref, je n'avais donné que trois missions au Mega shark Au méga-shark Reconnaissable, signalement, à reconnaissance, signalement et bombardement. S'il se met à engloutir ses cibles, adieu les richesses qu'elle transporte j'ai dû faire une erreur de programmation quoi mais elle c'est attends c'est elle aussi elle qui a programmé le mec Shark waah wow. mais dites-moi bande de pirates qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous sauver que je voulais vous sauver le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique du génie ah ouais je suis le docteur quoi quoi non non non non non non non ça je refuse d'y croire ça ça ça, ça, ça devrait non non non non non non non non c'est pas Vega Punk non je refuse je refuse je, je... non non non non c'est trop incroyable. C'est trop invraisemblable qu'on nous le révèle comme ça d'un coup. Avec en plus le docteur Vegapunk, il est capable de beaucoup plus. Et on nous le révèle avec une, une erreur qu'il a fait. Et non non non non non. Non, j'y crois pas. Je, non, je m'en fous. Le docteur, c'est pas la docteur. Non, wesh. Wesh. Là, ils sont en train de nous dire que elle, c'est Vegapunk. Dans la tête là. Waouh. Waouh. Mais, mais en ce moment, One Piece, c'est révélation sur révélation. Wesh On arrive à la phase finale de One Piece. C'est la phase où il faut mettre fin à tous les mystères, toutes les intrigues. On a eu juste avant, Im qui utilise l'arme antique. On a eu... Wesh Non, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable Oh là là là là là là là là, ce chapitre est franchement... 10 sur 10, vraiment. Rien... Non, en vrai, le début même je m'en fous, 10 sur 10, ça compense tout Vegapunk, ça compense tout, frérot En plus... Non... En plus, avant, on nous parlait de ces armes euh, du SSG, là, ceux qui disaient, ouais, faut qu'on les utilise... Et là, on... Non... Et en fait, j'hésite, parce que... Je sais pas si je dois croire que c'est vraiment Vegapunk, ou si... Parce que l'auteur, tu vois, il, a, il aime bien... Comme par exemple avec... Euh, avec Kawamatsu... Tu sais, il aime bien nous faire, par exemple, quand il nous faisait croire que c'était un Kappa... En fait, c'était un homme poisson... Du coup, il aime bien nous faire croire comme ça, et au final... Et on s'est trompé. Mais si c'est vraiment Vegapunk. Voilà dinguerie. Je vous propose de regarder la review de ce chapitre juste ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut.